C'est pas mal Bran hein Bran ou la liche Les deux sont très intéressants. Les deux sont très bourrins. Bah comment j'aime moins dans cette méta Liche ou Bran. On va Lish. va leash. Bran est meilleur, mais j'ai pas encore joué Lish. Et Bran, je la joue beaucoup en ce moment. Donc, je préfère jouer... Euh... Je préfère jouer un perso que j'ai pas encore joué. Et même pour vous, je pense que... La, la leash, bah comme tu dis, est simple, la sais, c'est un perso qui est quand même assez peu piqué. Enfin, un peu piqué par rapport à Bran, donc... Moi, ça vous permet, j'espère en tout cas, de progresser avec la liche. Si je fais pas trop de conneries, en tout cas, pouvoir T1, évidemment, on va tout de suite dans la Taverne 2. Et en général, en Taverne 2, on achète deux cartes. Ça, c'est assez standard. Si jamais la Taverne 2 est horrible, on peut re-up. Pas interdit. On va acheter ça. Ça plutôt. On va acheter les deux. Prochain tour on va, up, pouvoir, ach achat. Ouais je crois que finalement, je... en fait je... soit c'était la 3, c'est rigolo parce que c'était soit les deux restantes, soit c'est de là. Et je pense que c'est de là, ça a plus de sens. Ça peut me permettre de commencer à aller sur mort vivant et en même temps j'ai cette créature qui est très très cool. Avec tous les cris de guerre que je vais voir. Donc là on va bah up. Ah non je vais pas pouvoir My pas bad de Juste de up. Euh, salut Walsy well Salut fils J'ai pas souvent le temps De te suivre en live Mais grâce à Youtube Oui je te suis depuis Géo Oh waouh Et tes live extra avec Kun. Au vu que ça dure euh, Bah je fais tout pour Je fais tout pour Et si vous souhaitez m'aider Vous pouvez le faire euh, euh, Soit gratuitement Avec Amazon Prime Voilà je vous invite à vous abonner important vous avez un abonnement gratuit chaque mois à utiliser euh, soit sinon en payant euh, ces 4 euros bon la tempête de mana elle nous, elle nous aurait tapé dans tous les cas ouais j'aimais pas trop acheter deux cartes là enfin, c'était pas des mauvaises cartes en soi mais autant être dans la 3 rapidement essayer de choper 4 anathir Oh, c'est intéressant là Bon c'est très très fort là Là en termes de tempo on est monstrueux hein. Et c'est ce qu'on veut hein. On veut être tout de suite très très fort en tempo Pour pouvoir faire des ups hyper hyper agressifs Et c'est ce qu'on va faire ici on a, utilisé, on a une idée du nombre de Twitch Prime non utilisés chaque mois. Tu parles des gens qui regardent les jeux vidéo de tout le monde. Parce que sinon, ça doit être 99%. À peu près 99%. La majorité des gens qui ont euh, Amazon Prime, euh, ils ne regardent pas des jeux vidéo, ils jouent pas aux jeux vidéo, ils ne connaissent pas Twitch. Moi, Il y a même plein de gens sur YouTube qui me suivent, qui ont Prime, mais en fait qui connaissent même pas ce truc-là. Donc euh, franchement euh, facile plus de 95%. Hein. C'est bien dommage, mais bon, on peut pas obliger les gens à aller sur Twitch. Hein. C'est fort. C'est sympa. Fondre pas tant que ça. Aussi oh, c'est fort. OK En fait, je suis pas trop en, en train de partir sur Murolog, donc je vais plutôt prendre ça. Comme ça, si j'ai un autre comme ça, je l'achète. J'ai pas envie d'acheter ça, parce que ça, c'est quand même vraiment bien avec Gangropter. C'est même la carte clé avec Gangropter. Bon, là, c'est cool. Maintenant, le sous-fifre avec ça. Lui, en gros, euh... chaque fois que votre héros subit des dégâts, à la place, lui, il va prendre plus de plus de On peut faire ça deux fois par tour. Donc, avec T-Scolaire, c'est intéressant, mais ça nous permet juste d'avoir une créature avec un peu de stats. Et en même temps ne plus prendre des, des, des, de, de ça. Donc c'est vraiment très cool. Je l'ai fait assez tôt ici. J'aurais pu up mais c'est pas grave je prendrai le up plus tard. Ça me permet aussi de commencer à diminuer les autres sous-fifres. À ah, quand un live avec Charon et Keun c'était le feu Ah bah j'aimerais, j'aimerais. Bah, c'est pas évident. C'est pas évident d'être tous les trois dans la même pièce. Mais ça se refera, c'est sûr. On va vendre ça. Et Je pense qu'on va faire une énorme créa. 5-3 qui mange un monstre. On est surpassé. Ouais, on veut, on veut faire ça. Hein. On veut euh, gagner nos... Gagner tous nos combats, limite reprendre un up derrière, ben, c'est vraiment pas mal la liche là. En fait le problème c'est que c'est pas que Bran est meilleur, c'est que là dans un spot où il y a Murloc, le fait de jouer entre guillemets big, je sais pas big démon, big mort vivant ou autre, tu vas te faire un moment percuter par les Murlocs. Mais en soi, le perso il est hyper hyper fort, il était fort avant il est toujours fort. Mais c'est vrai que là avec, Bran, avec les Murlocs dans le lobby, euh, normalement on est censé prendre Bran mais bon. Faut aussi piquer ce qu'on a envie de piquer, hein. Faut pas s'obliger à piquer le meilleur. Là j'ai un tour 6 de fou. Hein. Et on est taverne 4, hein. c'est ça qui est dingue. Liste parieuse. Oh, c'est dur Vol'jin sans Naga. Un peu greedy mais. C'est trop bizarre Vol'jin sans Naga ça existe pas si comment tu boostes lui Comment tu peux jouer Vol'jin sans Naga en vrai Trop bizarre ça c'est pas mal hein. Mais Kenyu Comment on va Euh Ouais, Kenyu Ah, tu veux monter des tonnes d'attaque? Ah ouais ouais ouais. Tu montes des tonnes d'attaques Ouais, ouais, ouais, ok, bon, c'est... Ouais, ouais, dans l'absolu, ouais. Ok. C'est chaud, mais ok. Bon, on l'achète, lui, non C'est quoi qu'on vire Oui, E, c'est dur. Hein. Juste up, double vente. Up angel. On peut up angel, hein. C'est vraiment très important, hein. Ouais, L'Elyse elle est vraiment trop forte Hop, Double vente Mais tu veux vendre quoi Je ne peux pas vendre hein. Ça je dois les garder Ça je suis obligé de le garder Ça bah, c'est trop fort Non Ouais c'est ça Si tu montes des tonnes avec Anub euh, Tu joues Undead Peut-être que ton petit, Tu t'en fous un peu C'est vrai hein. Enfin bref on verra Bon nice Il a pas un gros board Ça devrait passer Pas sûr en vrai. Ouais quand même. Ça c'est pas mal hein, ça fait une vraie carte. Ouais ça va le faire. Super. Top top top. Bon c'était bien de le prendre tour 7, parce que tour 8, il a son.. son. sa collectionneuse de tickets. Plus les tickets. Double ticket s'il si veut. Peut-être on fait ça. Non. Ici. On que ah. Ça, ça me plaît. Euh. Alors, invocatrice, c'est quand même pas mal. Hein. C'est que... oh, pas mal avec Invocatrice, mais vu qu'il y a Murloc dans le lobby, je pense que j'ai pas envie de jouer avec des cartes comme ça. J'ai envie de jouer qu'avec des rip Si jamais je joue euh, cette combo. Ah, Anub, c'est bien. Oh c'est bien ça. Je suis le premier... Bon ça ça a viré. J'ai envie de l'acheter lui. On peut pas, hein. On pirer trois cartes pour ça si. Non, faut quand même gagner le combat. Hein. Il faut quand même gagner le combat. On est qu'à 23. En tout cas, tenter de gagner le combat. Je pense que c'est quand même important. Ouais, je pense que c'est quand même bien d'être pragmatique. Surtout qu'on est dans une situation qui est quand même bonne. Très bonne même. Donc là, grider, ça serait vraiment une grosse bêtise. Ouais. Elle a un sacré board quand même lui, pour un tour 8. On clique. Partir sur mort-vivant. <rire> <rire> Trop stylé. Ah euh, ok. On va, on peut les virer les petits loulous hein. tonneté ça je crois que oui non je crois qu'on peut virer lui hein. Vous êtes la liste des les rolls c'est toujours bon non je pense pas à ça Bon là on est en train de faire la grosse compo hein. Et la belle compo Parce qu'avec plein de rip et tout Plein d'attaques Ça c'est super Et ça peut gagner Murloc ça Ça ça peut gagner Murloc Pour le coup Autant jouer avec des, des, des recousus des, euh, des abominations affamées Des, des sœurs morts. Ça peut être pas mal contre d'autres compos Mais contre Murloc c'est horrible Là contre Murloc on a une vraie belle compo Merci Trutrule Merci pour le Prime c'est gentil Merci pour ton soutien Merci infiniment Bon, lui, on va finir par le virer, mais. Pour bon, le moment, il est cool. On veut taunter un truc, non Ça, on va le garder encore un peu, à moins de faire le up. Bon, en vrai, on peut uper, hein. Franchement, on est vraiment fort, là. Ça, c'est pas mal, non je que j'ai déjà. Ouais, je pense pas, hein. La ah, sœur était moins forte. On vend les deux. Ah. Ça me va ça on veut un, un Uther sur un... Non, on s'en fout, on veut que des ripops comme ça. Pour la justice. Non, on va rester comme ça, on est pas mal. Ouais, bah ça peut être pas mal le Titus, est-ce que c'est pas un peu tard Mais je pense que ça peut être quand même pas mal. Pour moi, cette compo... Et plus forte quand t'arrives à bien scale la tag. Ouais, clairement. Bah, c'est meilleur que la compo sur Murme Mort, mais parfois t'as pas le choix. Le problème de cette compo, c'est que si tu veux jouer avec ça et ça, bah, t'es comme hyper dépendant d'Anubarak. Donc parfois t'as Sœur Murme Mort et puis... Euh... Mais c'est vrai que si... je préfère la compo, on va dire, si on doit faire un vraiment schématisé à mort, la compo Anubarak que la compo sur Murme Mort. Après les deux peuvent aller ensemble, mais... En général, dans ce genre de compo, la Sœur Murme Mort, tu peux la garder un tour et puis la virer. Là choper un deuxième à du baraque, ça peut être pas mal Il nous faut de l'attaque Il faut qu'on puisse battre les pirates Ou battre les euh, Les murlocs en late game Il est vraiment gros lui hein. En vrai je vais peut-être l'acheter là maintenant. Moi je pense que c'est ok de donner un peu d'attaque au créa. Moi je pense que c'est ok. Let's go Ah, on le prendra avec la parieuse, ça fera 6 pièces. Merci Corlam. merci beaucoup quand le contenu est de forte qualité on n'arrête pas le soutien. Bah, merci à toi, 36 mois déjà, merci pour ton aide, super précieuse et merci beaucoup. Bon il monte notre petit loup. Hein. On n'a pas vu de Titus, on est d'accord. Hein. Bon lui il faudra le tuer parce qu'il va être chiant. Après il est quand même, euh, ouais, il galère un peu, avec un lardeur. normalement, euh, ouais, il est à 24, je pense qu'il galère trop. À être mort, mort. Bon Vous bah êtes a des du sens. Non. Ah. <rire> Un peu tard. Ça c'est pas mal, hein Ouais je viens de pas récupérer de ça mais Pff, Je pense que c'est quand même pas mal hein. Franchement on est en train de faire des belles choses là Le fort il rajoute un peu de stats hein. C'est toujours bien C'est toujours bien Là c'est une... en fait c'est une compo de stats Donc euh, chaque stat que l'on peut prendre on, on, on le prend Ça c'est un peu chiant Ah merde mais c'est un mort vivant lui Je viens de capter Pour le saint dame Ça change rien, mais... Est-ce qu'on va le tuer Ah, oh, oh, ça se met pas très bien. Ah. Ouais, ça c'est très très big. Hein. Le setup est big. Après, euh, on monte quand même un peu. Hein. Ouais, c'est mort vivant, mais ça reste cool. En vrai, ça reste pas mal. Hein. C'est vrai, pas fait gars. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Oh, ça va faire de bon dégât. Et là? stylé. Trop stylé lui franchement. Il est énorme. Euh... Bon. Là au moins on est sûr que le Sind il va là et là. Ah c'est rigolo comme board, hein. c'est vraiment rigolo. Ouais, ce qui, est, ce qui est vraiment chiant, c'est le big en face, quoi. Lui il joue pirate, aussi bien, je joue pirate combo. Si je joue pirate combo, on peut jamais gagner, parce que en face, ça va être que des créatures à 100 et plus. Il euh, y a des murlocs avec des magmalocs et tout. Euh, ah, c'est une méta qui nous va pas. Nous, on veut jouer contre des élèves. on veut jouer contre des mechas, on veut jouer contre des bêtes. Bon, ça va. Il n'est pas très gros, ça devrait le faire. ça C'est chiant quand même. Ah on a quand même beaucoup de stats. Hein. Ah zut. Ah mais ça sort bien sur ces hits là, faut qu'on fasse, qu fasse gap. Ah oh. oh, ça va. Bon. On va jouer à la finale maintenant, on veut que la game s'accélère. Hein. nous, notre, notre board entre guillemets, il est déjà fait depuis 3-4 tours. Hein. Mais on a quand même un peu de scaling. Ok, finale contre pirate. Est-ce qu'on a envie de tripler ça Pas sûr. Enfin, je crois même pas, en vrai. Je pense que ce serait une erreur. Je pense que c'est bien si on l'a très tôt, le triple, et qu'on se dit bah je trouverai un quatrième derrière En vrai est-ce qu'il faut pas virer euh, ça pour ça Après prendre, mettre un Leroy c'est pas si mal quand même Leroy ou Mounted. lui joue des pirates, deux pirates c'est marqué bon, en vrai mounted c'est toujours bien, hein. même si en vrai on est qu'en mono-race C'est pas forcément meilleur que ça en vrai, hein. c'est ça qui est fou non, blaguer c'est pas forcément meilleur que ça. Ça, ça marche avec ça, ça marche avec eux sur un malentendu. Non, j'ai envie. Par contre, colosse c'est peut-être meilleur que ça. Ah je vais quand même mettre le Leroy. Ah, je vais quand même mettre le Leroy, faut pas déconner. Puis ça fait de la place le Leroy. Non, le Leroy il reste cool. Euh, on est devant ce genre de compo. Ouais, le Leroy il est bien sur pour aller chercher la Montit tout de suite. Ou pas. Ouais, c'est vraiment un bon match-up pour nous. Enfin, si on le tue maintenant, si on le tue pas, c'est fini, mais je pense qu'on va le tuer maintenant. Ouais super Rien que ça c'est normalement c'est GG Voilà derrière il y a, y a de la magie Ok super Vamos, vamos Et eh b ben, on l'a notre top 1 là En mort vivant en plus Ah la liche elle est strong hein La liche elle était strong là Ah super. Sacré game, sacré game.